On essaye on essaie Teron, non on essaie, Il faut bien l'essayer le petit, le petit fiel sang Ça marche avec quoi là Ça va marcher avec Goldrin Taverne 6. Ah, revoilà mon commandant préféré. Je suis prêt. C'est quand vous voulez. C'est quoi ça détruit et ça le réinvoque Est-ce que ça évite le le dragon Bon, là, il n'y a pas le dragon, mais... Est-ce que ça évite le, le... le ping du dragon De celui-là, vous croyez Ou alors d'un brocan D'un éclair de brocan Incroyable, hein Rien de faire, c'est incroyable comme play. En vrai, avec les quêtes, c'est vachement bien, ça. Qui ne vous pas vous plus fort. Avec ça, c'est bien, non Sans blaguer, avec, micro... avec la micro, c'est vachement cool. Ça détruit la créa, donc ça réincarne une à 1 un. Et à côté de ça, ça me remet une 1-2 réincarnation. Tu invoques la créa, son cri de guerre devrait se déclencher. Non. Invoquer n'est pas jouer. Le cri de guerre, c'est quand tu joues la carte. C'est pas un come in to play, c'est un cri de guerre. C'est la grosse différence entre Hearthstone et Magic. Magic, c'est des commune to play. Ouais, tu gagnes une 1, c'est ça. Et hop là <rire> J'étais caché Il est bien deg, le gars. Donc avec ça, c'est pas mal. Hein. Ça et ça, c'est cool. Hein. C'est une belle combinaison. Avec ça aussi. Ça, c'est fort. Avec ça, en plus. Oh, je suis trop bien, là. a pas de cri de guerre en combat. C'est même pas qu'il y a pas de cri de guerre en combat, c'est qu juste qu'invoquer, c'est pas c'est pas joué. Le, le cri de guerre, c'est pas quand ça arrive en jeu, c'est quand c'est dans la. dans la zone de cri de guerre. Par exemple, une carte qui dit donner plus un plus un à une créature, quand elle arrive en jeu, elle peut pas se cibler elle-même. Alors que si c'était un commune to play, elle pourrait. Elle arrive en jeu, elle se cible. Parce que c'est un commune to play, elle est en jeu, elle se voit. Là, elle est dans une phase avant, la phase de cri de guerre, phase de cri de guerre, commune to play. Donc elle se voit pas la carte au moment où elle arrive en jeu. fort. franchement, je donnerais mon royaume pour un autre grouillant. Paco Mamadou Sako <rire> Il s'est mis à BG <rire> En vrai ça va être pas mal avec euh, l'abomination aussi Le... Pas l'abomination, c'est quoi son nom euh... La Nubarak Avec la Nubarak c'est cool hein. Je pense que c'est assez polyvalent, je pense que c'est pas incroyablement fort c'est un peu comme Reno, genre euh, il faut vraiment avoir la carte pour que ce soit cool, mais... C'est quoi ce perso MDR J'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu. Salut Boubot Ce perso Ouais tu joues pas beaucoup, il est sorti hier soir pourtant. Le Terron Fiel sang. Oh waouh sur votre Incroyable Incroyable hein ah D'accord c'est pareil ça et ça Ça ça le tue, ça réamène une créa et ça réamène deux créas donc j'ai une créa de plus, et là j'ai une créa plus, donc c'est pareil. Ah non, non, j'ai pas une créa de plus, j'ai juste une stat de plus. Ah merde, c'est moins fort. Mais en même temps... Ouais, mais ça, ah, remarquez, c'est un peu con. Je sais pas. Là j'ai une créa de plus. Et là j'ai juste plus un plus un en plus. Non, j'ai plus de plus 2 par tour. Je crois qu'il contre Silas, il fallait peut-être ça. Mais en même temps, autant commencer avec ça. Ouais, sur le long terme, enfin le moyen terme, le long terme, je sais pas. Mais après ça c'est quand même rarement un truc qu'on garde en late game. J'avoue, je l'ai fait sans réfléchir. Mais peut-être que contre Silas, il fallait prendre un peu plus le temps. Faut voir. Bah, il est possible qu'il fallait... Je sais pas. À gauche. L'autre gauche. À gauche. L'autre gauche. Ouais. pas trop, ça c'est quand même... les hits se sont mal mis donc c'est dur à dire. En j'aurais pu virer ça et garder mousse Je vais quand même faire ça je crois okay. oh, Tant pis pour lui je crois my bad J'ai fait une erreur faut pas que je reste dessus Quoique après lui il est à un... En oh vrai ouais, ça marche bien ça. T'as pas d'archétype pour jouer la goule, Bah j'en ai deux. J'ai mecha et mort-vivant. Pas mal déjà. Oh zut. Il prend cher là, c'était vachement risqué son up, franchement. À moins qu'il ait fait une 4... Pour 5, il a up. Ouais, ça grider de quand même. le nouveau skin du roi Lich. parle de ça, c'est ça C'est une blague hearthstonienne Une blague battlegroundienne Ah waouh Franchement, je savais que j'allais les virer à un moment donné, ça. En fait, j'ai envie de prendre ça, mais... Je ne vois pas virer deux cartes pour deux Je vais juste up au prochain tour, je crois. Ouais, avec Anubarak, c'est cool. Hein. C'est incroyable, même. Hein. Et je sentais que le chevalier, que ça allait. On le sait, hein. chevalier en général, c'est sexy au début, mais finalement, à un moment, on s'en sépare parce que ça n'a pas d'effet. Franchement, je préfère clairement un, un... un... un chevaucheur. Parce que c'est plus combo avec Anub, c'est plus combo avec euh, les Tavernes 6, c'est plus combo accessoirement avec d'autres trucs qui peuvent se rajouter, genre ça, même ça. Ah, je savais, je savais ah, Il est bad, mais bon après il faut faire des erreurs pour, euh, pour comprendre le jeu, mais... Là ça m'a coûté quand même quelques points de vie je pense Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Et quand vous voulez. Wow, ça fait des pièces. hein Pas incroyable, mais ça fait des pièces. On n'est pas si mal quand même. Hein. Franchement si on trouve un baron, si on trouve euh, l'autre ta taverne 5 qui donne réincarnation, ça peut être pas mal. Même le taverne 4 là, il est intéressant. Le La, euh, le réprouver sans bras. C'est juste que je suis assez bas en PV, c'est un peu chiant. Mais... Ouais ça, fin de dame, super fort ça Dommage de pas être plus haut en PV mais... Prochain on va jouer contre le mort. Il y a de très très grandes chances qu'on joue contre le mort. Et on fera le up. Si tu tauntes le Anub, ça le réinvoque 100. Euh, je pense que ça le réinvoque 100, ouais. Quoique ça met copie conforme. Et je suis pas sûr. Je dirais 100, ouais. ça invoque avec ok c'est comme le poney hop okay. contre le mort au mort hop quand même je pense que je suis invincible après, Sind... Euh, C'est pas évident à comprendre ça. Dès que j'ai la place, donc si je fais... Ça qui est de toute façon. On va sûrement le tenter, hein. Après, est-ce que je veux un autre synth? Franchement je suis pas sûr. Après c'est toujours mieux que ça, mais en même temps, synthes ça va soit ça, soit là-dessus. Ouais, dans l'absolu c'est toujours mieux que micro. Ouais, c'est mieux que micro. Après je vais pas garder chevalier, mais. Non, je pense pas en vrai, je pense, sincèrement, je pense pas. un double mais en fait je m'en fous là je pense que je veux des invocatrices et des je pense que c'est pas trop tard pour la taverne 6 la mur mort, il y a encore pas mal de joueurs avec que tour 10 dommage de pas virer chevalier mais je peux pas le virer ce tour là j'ai qu'une pièce en main faudrait virer deux cartes pour acheter Va enfin, un peu cher La stratégie Exodia c'est meilleur Je pense que la compo actuelle La stratégie Exodia, qu'est-ce que t'entends Par la stratégie Exodia Strat avec Baron, Taunt 11-11 11-1, Baron sur 11-1 Juste comme ça Où tu libères la place Exact, c'est ça. Tu vires deux cartes alors ou une, non deux. Tu vires deux cartes, tu fais ça, mais c'est quoi l'intérêt, revient quand même Ça me parle pas. Toujours, il faut voir les choses en grand. C'est gros, en vrai. Répugnant. Vous êtes toujours dans la course. Ah, c'est pas évident. Je pense qu'on est quand même méga méga puissant, mais. En fait il peut y avoir des. Pff, quoi que j'allais dire il peut y avoir des bigs. Mais je sais pas s'il y aura des bigs. Or vivant c'est pas big. Naga, Naga ça peut être big par rapport au Titus doré, ouais C'est plutôt ça. En fait j'avais peur d'un de, de me faire à haute euh, puissance, mais je pense que je peux pas me faire à haute puissance. Après c'est pas un gros investissement d'avoir un autre Titus mais. En fait, le problème de ta strat, c'est que j'ai peur de me faire euh, avoir par un zap ou une connerie comme ça. Tu vois si je fais l'exodia. J'ai l'impression qu'en termes de puissance, ça revient au même. Parce que c'est si pas comme si j'avais des cartes qui n'avaient pas d'effet. Toutes mes cartes, elles ont des effets euh, de de coming to play, de play, enfin enfin création d'autres cartes. À part lui maintenant, finalement. Mais... Tu vois Donc en fait, euh, je suis vraiment pas certain pour ton exodia. Mais peut-être j'ai une connerie. Hein, et Peut-être ça va être la compo PT euh, du perso, mais... Tu c'est comme les Exodia, waouh. Exact, la faiblesse, c'est clairement Zap, j'entends ton propos, ok. En fait, c'est un peu comme les Exodia Mecha. Finalement, elles sont pas arrivées tout de suite. Et finalement, on s'est dit après, putain, mais Exodia Mecha, c'est invincible. Mais déjà, c'était plus compliqué à mettre en place et que c'était tellement pas du tout intuitif. Je crois que c'est ça même, le placement. Lui, il en invoque 2. J'attaque. Il meurt. Il tape. J'attaque. Il meurt. Ça libère 2 places. Il revient. Il a créé 1. Non, c'est ça. Hein. Il en crée 2. 1, 2 plus lui. 1, 2 plus lui. C'est ça. Hein. On est d'accord. Hein. J'ai un doute là. Le doute m'habite. ou 3 il peut ne pas avoir réincarnation mais ça change s'il a pas réincarnation ça pose problème donc c'est plutôt 3 ouais s'il a pas si lui il peut avoir réincarnation et si lui il a réincarnation je pense c'est bon en termes d'ordre de combat mais Là, ça monte des tonnes hein. c'est trop sexy hein. Bon, quelques petites erreurs en... Alors là, il y a sûrement des erreurs après. Mais c'est tellement fort déjà ce que je fais que c'est cool. Mais euh, en early, voilà, il faut éviter, je pense, de faire le pouvoir sur le cheval éternel. C'est ce qui semble sexy, mais en fait, euh, c'est pas pragmatique du tout. Et je pense que c'est pas puissant. Je pense que par contre, sur les petites 2-1, euh, c'est vraiment cool. Je pense qu'il faut vraiment tenir. En fait, si tu tiens et que tu commences à avoir euh, bah, des, des cartes... Euh, genre même un anubarak, bon là, j'ai eu un petit peu de chance aussi, hein. Mais je pense que si t'as déjà qu'un Anub, ça devient trop trop cool quoi. Mais dans ce cas-là, il faut aussi avoir du temps. Et là, c'est vrai que je suis à 8. Je pense que cette game-là, si je fais pas les petites erreurs du début, je peux peut-être être à 15, quelque chose comme ça, et ça change tout. Je vais le virer quand même, hein. C'est moins fort que ça, mais le boubou il est quand même important. Fera toute la différence. En fait je sais même pas si j'ai vraiment besoin de le protéger Est-ce que je pourrais presque plus virer le baron hein Je suis tellement énorme que Franchement je le garde mais je pourrais presque le virer Mais en vrai il est cool aussi avec lui quoi Ah mais des tartines hein. C'est chouette, hein. chouette. L'avantage c'est que je j'attaque Sans que mes créatures meurent Ça c'est hyper intéressant Ça c'est toute la puissance de, de la sœur mort Qui carie hein. Parce que là si j'ai juste de la rési... Si j'ai juste... Si juste résilience contre résilience Il gagne avec Boa Mais là l'avantage c'est que moi j'ai des value trades Que lui n'a pas Enfin, Il en a un peu mais il en a moins que moi Et je pense c'est ça qui va me faire win Voilà typiquement il a tapé et ça a rien fait Ça n'a pas tué ma carte Ouais. Donc le mort elle était importante Bon après j'ai chaté la game hein. C'est toujours euh, délicat d'analyser quand on a eu de la réussite Mais j'ai eu des très très belles tavernes hein. Franchement avec un autre perso j'aurais pu faire aussi bien peut-être Mais là c'est vrai que ça allait bien aussi avec le personnage quoi Ouais, ah, vamos, hein. Double petit top 1 là. Et avec le nouveau perso, c'est toujours cool.